Et tout le monde est bienvenue pour cette vidéo react du chapitre 72 de Kaiju numéro 8. Du coup, voilà, je l'ai sur Manga Plus. Et c'est parti hein, pour la règle. Donc, on se rappelle, avant que ça finisse, il y avait euh, Kikoro Shinomiya qui allait foncer. Elle avait mis son armure de Mega Kaiju comme euh, le commandant Oshina, voilà. Le, elle et le commandant Oshina, ils ont mis leur armure de Mega Kaiju. Et on a vu, ça fait des dégâts incroyables. Donc, c'est parti. Division Nord, les unités, les forces de défense anti-Kaiju japonaises. Euh, japonaise. Ok, on voit qu'elles sont réparties sur différents endroits. Kikoroshinomiya paraît à l'assaut. Voilà, c'est ça, juste avant la fin. On voit qu'elle était prête. Champ électrique et magnétique stable. Ok. Début du compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Lancement. Oh là. Catapultage réussi. Ah bah, let's go, ça réussit. réussi. Pression interne encore sous le seuil maximal. Séparation de la nacelle. C'est quoi Ah, c'est pas les trucs comme dans... C'est comme dans... Vous voyez les fusées quand elles sont envoyées dans l'espace Des fois, il y a un petit morceau qui reste dans l'espace. Et eh bah, ben, c'est pas un truc comme ça Ah ouais Non, en fait, carrément, ça s'ouvre pour qu'elle puisse débarquer. Ah ouais oh, c'est incroyable Préparation pour le déploiement du bouclier. Réaction nominale de l'Uni Organ du numéro 4. Ah ouais, parce que du coup, elle a l'armure du kaiju 4. Modèle numéro 4, activation. Ah ouais Wesh, comment elle fonce Elle a une vitesse, frère impressionnant, ce dispositif permet de la dépêcher sur le site en un éclair. Le modèle numéro 4 est le plus rapide de tous et est le seul à pouvoir voler. Elle peut voler carrément Wesh, mais c'est pour ça elle est rapide comme ça. C'est grâce à lui que Ikari a pu éliminer autant de kaiju loin devant les autres commandants. Ah, il y a le, le kaiju du parlement en dessous. Et Ikari, je crois que c'était sa mère. Hein, cessez le feu, on se replie. Là, voilà. Justement, celui de, de fortitude supérieure à 7. Et lui, il comprend. Wesh Attends, mais c'est Shinomiya lui lui atterrit dessus là Wesh, <rire> quoi Et justement il nous était présenté comme un, un adversaire redoutable On voit elle, elle l'a écrasé La soldate Shinomiya est arrivée sur place Alors c'est elle la fille de monsieur Shinomiya La fameuse Kikoru Shinomiya C'est bon tu y es Ah ouais du coup ça c'est le commandant Oshina Je te donne 10 minutes pour régler ça stupide disciple Wesh comment il parle Wesh ce sera plié en 5 crétins de maître Ah mais je pense c'est une relation entre eux Ok, ok, je vois. À toutes les sections enclenchement de la phase 2, on passe tous en soutien de la soldate Shinomiya. Ah ouais Attends, il n'a pas fini sa phrase. Ouais, je me suis... <rire> mais c'est parce qu'elle a débarqué. Cette vitesse. Ah ouais, mais ils ont vraiment voulu euh, mettre l'accent sur la vitesse de, de Shinomiya hein, avec l'armure. Tirer à balle explosive n'est sûrement pas une bonne idée. Ça risquerait de la gêner plus qu'autre chose. Ouais, bah oui, parce que ça fera des dégâts de zone. Et ça va même toucher le, leur allié, quoi. Ça va même toucher Shinomiya. Que tout le monde utilise des munitions givrantes Notre objectif est de ré réduire la mobilité Des cibles bien reçu Ah ils sont bien coordonnés hein, franchement Il y a ceux qui doivent Ok, ouais, franchement c'est bien coordonné hein. Je l'ai eu Ah oui il l'a ah, ouais, gelé Du coup elle, elle pourra l'attaquer tranquillement Ouais Comment elle lui a défouraillé les joues On va sur le côté Oh, elle est trop stylée, elle est trop badass. Eh, hey, je suis pressé de voir cette scène en animé, hein, Parce que ça a été annoncé que Kei du numéro 8, ça aura son animé. Mais dans longtemps, ça sera dans longtemps qu'on verra en animé. Mais dans plusieurs années, j'ai envie de voir cette scène adaptée en animé. Ça doit être magnifique. Wesh, ouais, mais il peut envoyer des projectiles. Il peut envoyer des projectiles explosifs. Mais c'est pas naturel, ça c'est... Ah, bah en fait, c'est le Kei du numéro 8 qui, qui est derrière tout ça, je pense. Donc, euh, ça doit être pour ça. Les équipes sont incapables de suivre sa cadence. C'est du délire, on croirait voir un commandant en action. Elle avait déjà hérité de la puissance de son père. Et la voilà maintenant dotée en plus de l'agilité de sa mère. Mais ça veut dire même déjà ses parents ils avaient une réputation. Bon son père forcément parce que dans la hiérarchie il était, il était plutôt haut. Mais sa mère on, on la voit pas mais bon, on l'a pas vu dans le manga mais quand même. Même en plus on voyait avant qu'elle parte. Les gens ils disaient elle fait penser à sa mère. Ça veut dire que même sa mère euh... elle devait être forte. Hein, donc je pense c'est pour ça qu'elle était formée. Bref pour revenir à la lecture. J'ai dit que c'était le portrait craché de Ikari mais ça mais permet moi de rectifier Isao ah ouais en fait c'est son père Isao donc plutôt son père parce que ah ouais gros la force aussi avec l'espèce de hache là elle est le parfait mélange de vous deux la soldat de Shinomiya a abattu trois cibles la situation tourne à notre avantage moi ouais, pas trop mal <rire> pour lui c'est normal parce que mais quand on a vu aussi ce qu'il a fait l'autre fois avec euh, avec son armure de Mega Kaiju frère il y en avait six ou sept autour de lui il a fait une tactique circulaire ils sont tous finis donc euh, forcément pour lui c'est pas incroyable. Bon on devrait reprendre le dessus du côté du Parlement. Comment procède-t-on pour l'aéroport de Shofu J'ai pris des dispositions. Ah il y a la meuf, euh, même euh, Kafka il est amoureux d'elle. Assimilation physique terminée. Fibres, fibres musculaires, kaiju et uni-organe opérationnel. Signe vitaux stables. Synchronisation effectuée. Modèle numéro 10. Oh Activé Oh Shina mon personnage préféré. Oh je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. En plus, avec le modèle numéro 10. Oh la dinguerie. Quoi, c'est déjà fini Mais c'est tout Mais wesh, oui, c'est passé tellement vite. Non Ça nous laisse sur un cliffhanger de fou. Mais je sais pas, ils ont quoi en ce moment à tous nous faire ça Entre Bleach. Ichigo, il arrive juste avant le l'espèce le, de nazi, là. Il a tué les trois bestias. Après, One Piece. Juste avant que Zoro il... Enfin, il met un coup de pression à la meuf là, et maintenant c'est Kaiju numéro 8, c'est partout, il y a des cliffhangers partout, c'est trop frustrant, mais c'est trop incroyable parce que du coup, quand on revoit, on, s... on se dit ah, mais oui, ce moment, on aura la réponse à notre question, et wow la la, la, la, la, la, la, la dinguerie, franchement, ce chapitre il m'a vraiment plu. Honnêtement, j'étais pas trop motivé pour, ser... pour faire cette vidéo avant parce que je me suis dit que Kaiju numéro 8 en vrai c'est pas incroyable, mais là franchement, j'ai vraiment été hype avec en plus mon personnage préféré Oshina. Oshina, le frérot, avec son modèle numéro 10. Mais en plus, ils ont dit modèle numéro 10. On voyait ses cheveux et j'ai reconnu direct. Direct, Jésus, c'est lui. C'est le frérot. En... Non, il est là, mon cœur. Bref, en tout cas, ce chapitre, il était incroyable. Vraiment, j'ai trop kiffé. Juste ici, du coup, je vous propose de voir la review de, de ce chapitre. Oh là, là là là là là Et je vous souhaite de, de vivre de bonnes expériences de lecture comme ça, qui sont vraiment trop bien. Et de, de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et salut, hein.